Bonjour à toutes et à tous, c'est Cordelia, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver pour vous parler euh, d'un nouveau roman qu'il s'appelle Love Star de Andri Saenz Magnasson. Euh, c'est un islandais, j'espère que je n'ai pas trop écorché son prénom. On commence tout de suite avec le pitch. Love Star, c'est en fait une multinationale, euh, et son PDG d'ailleurs, qui s'appelle Love Star, euh, qui a mis sur le marché euh, international euh, des nouvelles technologies innovantes qui ont bouleversé complètement la société. Le roman se base en fait, se pose dans ce contexte là si vous voulez, et euh, toute l'histoire tourne autour de bah, ces nouvelles technologies et de ces innovations. Par exemple dans ce futur, on n'enterre plus ses morts grâce à Love More, on peut les envoyer dans l'espace et faire en sorte qu'ils deviennent des étoiles filantes en fait puisque c'est un cercueil, si vous voulez, qui est lâché euh, dans l'atmosphère et qui se désagrège et ça fait une étoile filante. Grâce à InLove, vous pouvez calculer votre hamster de manière sûre et définitive et ainsi ne plus laisser même votre situation amoureuse au hasard. Je vais pas aller plus loin mais voilà, Love Star propose d'autres services un petit peu dans le même genre et on va suivre non seulement donc, le PDG de cette entreprise mais également deux amoureux transis bien sûr parce qu'il faut toujours une histoire d'amour hein, qui envers et contre tout tentent de s'aimer malgré le fait qu'ils ne sont pas destinés grâce à In Love et voilà c'est un petit peu Roméo et Juliette du futur si vous voulez Personnellement je trouve que l'histoire d'amour est vraiment un prétexte pour décrire la société euh, dans laquelle euh, ces personnages évoluent c'est à dire la société qui a été bouleversée par Love Star Concernant les thématiques, attention ce roman n'est pas une dystopie au contraire, c'est une utopie, c'est-à-dire ça présente euh, un futur utopique dans lequel tout se passe merveilleusement bien et les gens sont pas nécessairement privés complètement de liberté. Bon, et, bah, ça se discute un peu mais en gros l'idée c'est ça. Bien sûr euh, les sujets phares ça va être euh, l'hégémonie des entreprises, les nouvelles technologies et comment elles vont bouleverser la société. Le contrôle de cette société bien sûr, même si c'est pour le plus grand bien. Vous l'aurez compris on parle aussi de la mort, de l'amour, de la foi. Euh, autant de sujets, en fait, qui sont euh, monopolisés par l'entreprise Lovesar. Pour ce qui est de mon avis. Alors j'ai adoré ce livre, bien qu'il était un petit peu particulier, il faut l'avouer, euh, je trouve qu'il y a un réel intérêt dans le fond et dans le propos. Euh, C'est pas un livre vide où on suit juste des personnages et on s'amuse de l'histoire et voilà, on referme, voilà. Non, c'est un livre qui fait réfléchir et qui m'a fait, en un sens, un petit peu penser à tout ce qui va être comme Le Meilleur des Mondes, 1984, enfin voilà, des livres comme ça. Tout ce qui va être la réflexion autour de la mort, de l'amour, de la foi, etc. C'était très intéressant et, et traité d'une manière euh, que j'avais pas vue depuis un bon moment, du moins et surtout pas dans des romans récents. J'ai été passionnée par le personnage de Love Star, le PDG de l'entreprise, euh, si bien d'ailleurs que j'en avais marre de cette histoire de deux amoureux, ça c'est vraiment le bémol. Euh, pour le coup, euh, les amoureux je les trouve totalement accessoires et euh, comme je l'ai dit précédemment, c'est un prétexte pour dépeindre la société dans laquelle ils évoluent. Un petit peu à l'image d'ailleurs de 1984, mais... Euh, je trouvais que les deux amants avaient encore moins de charme que les amants dans 1984, donc euh, bon, voilà. Euh, c'est dire. C'est un roman qui m'a fait réfléchir et j'ai envie que vous réfléchissiez vous aussi. Alors c'est pour ça que je vous le conseille. À qui je le conseille Je conseille Love Star à partir de 15-16 ans. Un roman adulte quoi. Si vous aimez tout ce qui va être anticipation, dystopie, si vous avez aimé 1984, si vous avez aimé Le meilleur des mondes, je pense que vous allez aimer ce roman. Si vous aimez les histoires un petit peu loufoques à la Bernard Werber, si vous aimez les histoires de prédestination. Je pense que ça va vous plaire. Si vous êtes fan de littérature scandinave, si vous avez envie de lire quelque chose de différent et d'un petit peu intello, Love Star, ça sera le bon roman en ce moment. Voilà c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et que je vous ai donné envie de lire Love Star. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. En attendant, portez-vous bien.